ce que coûte réellement la République Sahraoui au trésor public algérien. Alors que le conflit du Sahara occidental perdure depuis plus de quatre décennies, plus de 173 600 réfugiés sahraouis vivent dans un complexe de camps situé dans la ville de Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie. Plus précisément dans l'Amada de Tindouf, vaste et inhospitalier plateau rocailleux et rocheux situé en plein désert. Les réfugiés sahraouis sont répartis en cinq camps Ouilléa, Aouserde, Boujdour, Dakla, Laayoun et Smara. À ces cinq camps s'ajoute celui de Rabouni, capitale administrative et politique où se trouvent les différentes institutions des autorités des réfugiés en place. Chaque camp est appelé Ouilléa, en rappel des villes du Sahara occidental. En raison du climat aride et de l'éloignement de la région de Tindouf, dans laquelle les camps sont situés, les réfugiés saraouis demeurent tributaires de l'aide internationale, sans laquelle ils ne pourraient subvenir à leurs besoins essentiels. L'aide humanitaire de l'Union Européenne Depuis 1993, l'Union Européenne a déboursé 277 millions d'euros pour venir en aide aux saraouis vulnérables. Rien que pour 2021... L'Union Européenne a engagé 10 millions d'euros de fonds humanitaires, permettant l'organisation d'une aide alimentaire et d'une lutte contre la malnutrition des enfants et femmes réfugiés saraouis. En outre, la même année, l'Union Européenne a débloqué 1 million d'euros pour soutenir la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les camps saraouis. Alors que l'année précédente ce sont près de 500 000 euros qui ont été alloués au renforcement des services d'urgence des hôpitaux locaux et l'installation de stations de lavage des mains. En 2022, ce sont 9 millions d'euros qui vont être dégagés pour contribuer à satisfaire les besoins humanitaires les plus urgents des réfugiés sahraouis vulnérables. Cette enveloppe constituera une aide alimentaire et améliorera l'accès à l'eau potable, à des soins de santé de base et à l'éducation. L'Aide humanitaire espagnole L'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, est le principal organe de gestion de la coopération espagnole, qui, dans le cadre de son action en faveur du développement humain durable et contre la pauvreté, inscrit l'action humanitaire parmi ses priorités. En 2018, l'aide de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement à la population réfugiée vivant dans les camps Sahraouis a atteint 5,6 millions d'euros et 5,5 millions d'euros en 2019. L'aide humanitaire des Nations Unies, l'Algérie, qui accueillerait en 2021 près de 185 000 réfugiés sahraouis dans les cinq camps de Tindouf, et près de 10 000 demandeurs d'asile et réfugiés issus en majorité des pays subsahariens bénéficie d'un important budget octroyé par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, UNHCR. En 2022, l'UNHCR a prévu la somme de 44,871 millions de dollars pour l'Algérie, alors que ce montant était de 37,118 millions de dollars en 2021. Il est à rappeler que pour l'année 2022, 4 millions de dollars sont provisionnés par l'UNCR dans le cadre du programme « Rétablir la Confiance », dans le but d'apporter une réponse humanitaire à la situation prolongée de séparation des familles sahraouis de Tindouf et se rester dans le territoire occupé du Sahara occidental. En 2015, les acteurs humanitaires ont chiffré les besoins humanitaires des réfugiés sahraouis à 37 millions de dollars, en dehors du panier alimentaire de base distribué par le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, PAM. Le PAM est la plus grande organisation humanitaire au monde, fournissant une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. Depuis 1986, le PAM soutient les réfugiés du Sahara occidental en Algérie, à travers des opérations menées et supervisées en collaboration avec des organisations nationales et internationales. Le PAM assure la fourniture et la distribution en collaboration avec le HCR, de rations alimentaires pour la population Sahraoui réfugiée à Tindouf, en fournissant des rations alimentaires étudiées pour les besoins nutritifs de des réfugiés Sahraouis en général, et en assurant particulièrement un contenu adapté à chaque catégorie vulnérable de la population, femmes enceintes, enfants au niveau des cantines de crèches et des écoles. En novembre 2021, c'est 133,672 rations qui avaient été distribuées, alors que 138,421 rations l'ont été au mois de décembre 2021. Cela représente un budget mensuel moyen qui varie entre 1,7 et 2,1 millions de dollars, soit des besoins annuels moyens qui s'établissent autour de 24 millions de dollars. L'aide humanitaire de l'Algérie Selon les sources d'Algérie-PAR, l'Algérie par, participe annuellement pour combler le financement de l'aide apportée par le PAM aux réfugiés du Sahara occidental depuis 1975, date de l'annexion du Sahara occidental par le Royaume du Maroc. En 2010 sa contribution était de 2,2 millions de dollars. Soulignons que les autorités algériennes se sont officiellement désengagées de la gestion des camps de réfugiés au profit du Front Polisario et ont renoncé aux prérogatives qui leur étaient attribuées sur l'ensemble du territoire des camps, à savoir le pouvoir administratif, judiciaire, de police, militaire et politique, ainsi que la protection des droits de l'homme. Ces pouvoirs sont aujourd'hui exercés par les autorités administratives de la République arabe sahraoui démocratique RASD. Le budget de la RASD. La RASD ne dispose pas de secteur de production et d'exportation desquels des recettes sont susceptibles d'être perçues. Le secteur d'importation est limité aux biens humanitaires destinés à maintenir son statut de réfugié. Alger, principal soutien de la cause sahraoui, n'a jamais cessé d'apporter son soutien au peuple sahraoui dans des domaines aussi variés que le sanitaire, l'économie, l'éducation le politique, la diplomatie ainsi que l'équipement et la formation militaire. Dans le secteur de la santé qui consomme près de 3 millions de dollars du budget de l'État sahraoui en 2021, ce sont 30 dispensaires et cliniques, un hôpital principal à Rabouni et 5 hôpitaux régionaux, qui sont soutenus financièrement par le gouvernement algérien à hauteur de 60%, aux côtés de l'État cubain qui assume une bonne partie du reste. De plus, l'État algérien assume les transferts vers les hôpitaux d'Alger et d'Oran ainsi que les frais correspondants aux soins qui ne peuvent être dispensés dans les camps. Les enfants réfugiés des camps près de Tindouf font accès gratuitement aux écoles publiques jusqu'au niveau secondaire. Au-delà, les camps n'étant pas dotés d'établissements, le gouvernement algérien offre l'accès gratuit à l'enseignement supérieur en Algérie à des centaines de réfugiés des camps. Ainsi, depuis 1976, tous les ministères algériens sont tenus, dans le plus grand secret, de contribuer financièrement et matériellement, dans leur secteur respectif, à un soutien indéfectible à la RASD, et cela représente un budget colossal. Selon des documents internes au gouvernement saraoui, les dépenses de l'État de la RASD pour l'année 2021 s'élevaient à plus de 1,3 milliard de dollars. Ce qui prouve qu'à elle seule, la diplomatie du Sahara occidental consommait l'équivalent de près de 250 millions de dollars. Les services de la présidence de la rasid consomment quant à eux l'équivalent de 8,5 millions de dollars, alors que l'eau, l'électricité et le gaz représentent un budget annuel de plus de 53 millions de dollars. Or le total des attributions accordées ainsi que les montants perçus au titre du soutien et de la coopération s'élève à un total de 1,1 milliard de dollars, autant dire 85% du budget total. Le déficit, soit 200 millions de dollars, est essentiellement financé par les différentes taxes et impositions dégagées par l'État. L'apport de l'Algérie Bien évidemment l'Algérie n'est pas la seule à contribuer aux charges du polisario, représentant légitime du peuple sahraoui. Ainsi, selon les documents consultés, l'Union africaine soutiendrait l'administration de la race d à hauteur de 46 millions de dollars pour l'année 2021. Toutefois et selon, l'essentiel du budget de la race est supporté par l'armée algérienne qui fournit carburant, équipement, armement et formation aux quelques 10 000 hommes formant l'effectif total des combattants du Polisario. Les documents consultés par Algérie PAR indiquent que le budget du ministère de la Défense de la RASD s'élève à près de 497 millions de dollars, essentiellement financés par l'Algérie. Au total, la RASD coûte à l'État algérien, bon en mal an, 1 milliard de dollars, confirmera à Algérie PAR une source militaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.